Bonjour à tous, donc aujourd'hui je voulais vous présenter six images qui sont porteuses de grâce. Euh, ce sont des révélations du ciel. Euh, donc euh, là on est sur mon Facebook, euh, donc elles sont toutes disponibles sur mon Facebook, mais je vais vous mettre en bas de la vidéo euh, des liens pour, les, pour, les, pour vous les procurer ou pour vous les acheter. Euh, voilà donc je ne vais pas lire les, les commentaires que j'ai que j'ai mis euh, donc toujours sur mon Facebook à côté des images je, je vous laisserai le temps euh, je les ferai défiler je vous laisserai le temps euh, de, de, de mettre sur pause si vous voulez lire euh, voilà donc voilà pour la première image qui ce sont les les cœurs sacrés euh, les cœurs unis de de Jésus Marie euh, dans avec avec le père dans l'Esprit Saint. Voilà, là on a Marie, refuge du Saint-Amour. Donc euh, il y a cinq promesses. Voilà, je vous laisse mettre sur pause si vous voulez les, les lire. Euh, il y a aussi une vidéo qui existe sur YouTube, qui explique aussi. Euh, il y a un message aussi de la, de la Vierge. Euh, toutes les sources. Là, on a l'image de Jésus miséricordieux, qui est très connu. Euh, D'après euh, les révélations Sainte Faustine dans son petit journal, je pense que c'est l'image qui qu que préfère Jésus, parce qu'il a demandé à ce, ce qu'on le peigne les yeux baissés. Euh, et d'autres versions de cette image. Euh, on voit Jésus qui n'a pas les yeux baissés, mais c'est le cas sur cette image. Donc beaucoup de grâce pour cette image, pour la vénération de cette image. Aussi pour cette, euh, cette autre image. Euh, voilà. Là on a une image miraculeuse de la Sainte Famille. Je vous laisse mettre sur pause si vous voulez... Euh, lire, ou alors euh, encore une fois n'hésitez pas à, à, me, à, à vous abonner à mon, à mon Facebook, et la dernière image, euh, une image miraculeuse de l'enfant Jésus, voilà, et en, en, en bas j'ai mis le lien pour, euh, bon, pour l'acheter, mais je, je vous mets ça en bas de la vidéo, à bientôt.